Inventer les emballages de demain, c'est notre défi au quotidien. Je m'appelle Fabienne Le Breton, je suis présidente de l'entreprise Saint-André Plastique. Saint-André Plastique est une entreprise d'emballage essentiellement destinée à l'agroalimentaire. Mes parents ont l'entreprise en 1973. Cela reste une entreprise familiale. Nous sommes ancrés sur le territoire normand, dans la Manche. Les clients aujourd'hui recherchent des matériaux plus promptes à améliorer l'empreinte carbone pour diminuer également l'impact environnemental. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de proposer des produits autour des biosourcés, autour des produits compostables ou des produits recyclables. Je crois dans les matériaux recyclables puisque là on est vraiment dans un schéma de boucle vertueuse. Et d'ailleurs nous venons de passer une certification ISCC qui va dans ce sens là. On a fait évoluer notre façon de travailler, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'outil industriel, puisqu'il a fallu nous adapter sur les différents matériaux, développer des nouvelles solutions papier, ou que ce soit au niveau du laboratoire, puisque... Nous avons un service recherche et développement, nous sommes très attachés à la recherche de nouveaux produits, de nouveaux matériaux. Dernièrement, nous avons fait des travaux d'agrandissement dans l'entreprise. Nous avons doublé le site de production afin de pouvoir intégrer de nouveaux matériels, de nouvelles machines. Et pour cela, on a dû effectivement faire appel aux établissements bancaires, dont la Société Générale qui est un partenaire important pour notre entreprise depuis 25 ans. Notre objectif d'ici 2025 est de proposer à l'ensemble de nos clients des produits uniquement recyclables, que ce soit dans les emballages plastiques ou papier. C'est vous l'avenir, Société Générale.